Je peux du vert. Attention, et eh oui, c'est bien. Ah ça éclabousse. Ça donne un peu de vert. On le met bien. Voilà. Et puis ben maintenant, vas-y, essaye de prendre d'autres couleurs pour faire d'autres... Par le rouge, par le rouge, le rouge. A votre avis, le jaune et le rouge, ça donne quoi comme couleur Alors. Ah. Vas-y, essaye. Ouais, c'est bien. Je me bande le rouge. Vas-y. Moi, je crois que ça va donner du orange, non Ouais, ça donne, vas-y, remue. Un peu d'orange, oui de couleur mmh. mmh. après qu'est ce que tu veux mettre comme couleur qu'est ce que tu veux on mmh. va mettre un petit peu bleu et du jaune et c'est du bleu et du rose mmh. on sait pas de, de du rose. bleu et du rose alors on va essayer du bleu et du rose ah. Ah, Je crois que ça fait du violet. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre ah, je mélange sais. Ah, Alors, quand je vois ça, ça veut dire qu'on peut faire ça. Que ça. Que du jaune Ouais. Mais on peut faire aussi du rose et du bleu. Mmh. Et du, rouge, et du bleu et ça, sera... et ça sera rose. Et ça mmh. sera rose. Voilà, rouge rouge essaye de mettre les trois couleurs ensemble pour voir ah, il reste plus beaucoup beaucoup beaucoup. allez qu'on oh, oh, ah oui d'accord je sais en fait on met le... c'est bon, un petit peu hein. ça va du rouge après ça fait un peu bizarre de... Et après donc tu vas Mettre ton moule pourrais... Sur la poudre Non laisse Voilà la poudre va permettre De faire le bonbon Et hop après vous savez Avec la couleur donc, tu vas ra... Non alors, tu vas rajouter la couleur Tout doucement alors tu peux en mettre que là Voilà Voilà un petit peu mm -hmm. Et après prends une autre euh, prends une autre couleur Ah oui j'ai compris en fait Que tu mets à côté Il n'y a pas beaucoup là enfin... On aurait pas dû faire cette couleur Prends du rouge non, non. Mmh. Ah d'accord J'ai compris les tiens finis. Oh Voilà. Stop, c'est bon, c'est voilà bon, c'est bon. Voilà le bonbon fini de préparer. On va maintenant le démouler. Ah, oh, il est resté collé. Il est collé au moule. Il est resté collé. Oh, il est resté collé. Ah, après il faut chercher avec la fourchette. Oui, c'est ça, il va falloir que tu l'enlèves avec la fourchette, voir ce que ça donne. Pour voir que ça. Doucement, vas-y doucement, vas-y doucement. Wow, faut oui, voir. Oui, oui, oui. Et voilà la fusée en forme de bonbon. Et maintenant, Et Voilà le bonbon en forme de fusée. Est-ce que tu veux le goûter? Ah, ben maintenant. Attendre... Oh bah si, goûte-le Moi attendre... j'ai envie de savoir si c'est bon On va attendre que tous les moments soient faits Oh bah non <rire> Allez, goûte oui, c'est bon C'est bon Alors bon. quel goût ça a hein euh, Le goût spécial, c'est ben, le même goût en fait c'est un goût d'orange, c'est un goût de, de raisin, de fraise. C'est un goût d'orange. Deux Un goût d'orange. Oui. Mmh, voilà. Et, euh. Maintenant, nous les allons passer au bonbon de loubi. Alors, sur l'emballage, il y a marqué qu'il y a le On goût a fraise. Attends, attends un petit peu, le goût fraise le goût limonade et le goût citron. Ces trois goûts donnent le goût du raisin. Donc nous allons passer au mélange numéro 1. On va d'abord mélanger la couleur bleue. Ouvre la couleur bleue, Loubi. Vas-y. Ouvre-la et tu vas la renverser dans le récipient. Renverse-la dans le récipient. là. Non, pose. Renverse-la dans le récipient. Vas-y, vas-y, vas-y Ça fait un peu de la glu, de la colle hein. mmh. Il faut être rapide bah, oui, J'ai pas envie de manger ça Non mais C'est comme euh, la bave du serpent C'est la bave du serpent oh. C'est comme un. Elle est gluante hein c'est trop dur. Regarde, aussi, ça fait de la colle. Je n'ai pas envie de toucher ces serpents parce, oh. parce que se bon, Alors ils me mangent les doigts. Oh, oh oui. Oh, oh, oui. Ah ouais. Tu vas remuer. Prends la spatule et tu remues. Là. Allez remue parce que ça la colle, la, la bave de serpent, hein, ça colle. Hein. Ben, du charbon, la bave de serpent. Ça, c'est la bave du serpent. Je ne veux Ouais. Ah alors maintenant je peux mettre des doses. Attends. Euh... <rire> <rire> alors... Ah, pour enlever la spatule, c'est compliqué. Allez, goûte. <rire> goûte la bave. <rire> goûte la bave de serpent. <rire> ah. Non. Léa, tu veux goûter la bave de serpent mm. Alors, c'est bon mm. Je veux goûter la bave de serpent. Ah, bon. <rire> la bave de serpent. Facile, facile, facile, goûte, goûte. Non, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. Mm. Alors mm. Maintenant, on va goûter le jaune. Et c'est quoi le jaune le, le bleu, c'est la bave de serpent. Et le jaune, c'est quoi La banane. De la banane Ah on ben, a de la banane. Ah, ben, les dents, ça, c'est dur. Ah, c'est compliqué. Oh. Oh. Oh, attends. Fais voir, je vais t'aider. Et regardez la peinture des dents. la ah. Maintenant, je le Vas-y, remue, remue, remue remue. Je crois qu'il ne faut pas que ça colle en fait Il faut vite remuer parce que Après, ça colle Il ne faut pas que ça colle, je crois En fait, il faut le monter Oui, ben là, là. Ouais, ouais. On va goûter mieux. Mmh. Il ne faut pas ça donner. Et nous avons maintenant l'orange. C'est quoi l'orange C'est l'orange. Eh ouais mais... Ouais. Attends, on va le mélanger. Hein? <rire> <rire> Oh là là là là wow. Il ne faut pas que ça colle <rire> Aïe <rire> La bave d'araignée là je crois hein. ah, il faut vite mélanger Ah oh, vite mélanger bon. Oh c'est bon C'est un sacole pouf Alors C'est bon alors c'était bien cette fabrique de bonbons oui. Vous avez aimé fabriquer des petits bonbons Oui. Ouais. Appelez euh, c'est pour moi. Allez les filles, j'espère que vous avez aimé euh, cette fabrique de bonbons. Oui. Oui. Et est, euh, on a fait des tortues, des kangourous. je vous dis au revoir. Euh, à très bientôt. Ah, à Mettez vous. des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Allez.